Salut tout le monde et bienvenue dans ce second épisode. Alors aujourd'hui on va s'attaquer, on continue à euh, gare.io on va s'occuper euh, des pastilles en fait qui vont être générées, ce le, le, les foods en fait euh, de différentes couleurs qui vont ensuite être mangées euh, par notre pion. Alors euh, bon on va mettre ça ici en place. On est toujours ici dans la partie construction du player. On va s'attaquer ensuite à l'adaptation vers une aide. On va d'abord euh, faire une bonne partie euh, bah, de du gameplay pour pouvoir justement ensuite. Euh, s'occuper du net, ce serait prématuré de le faire dans l'autre sens, parce qu'après on va basculer tout le temps avec plusieurs instances en faisant des CTRLB pour faire un build and run du jeu, donc euh, on va s'attaquer à ça dans cette partie. Alors je tiens euh, vraiment spécialement à remercier euh, Screar Gaming qui m'a euh, envoyé des sprites qui sont beaucoup plus jolis, qui sont maintenant euh, vraiment euh, sympathiques, et vous allez voir la différence, je vais vous les mettre encore une fois euh, dans l'article qui va être joint, donc on va dans ce cette deuxième partie ici commencer par réadapter euh, ce sprite alors ça va être vite fait parce que ça va pas être compliqué euh, et on va l'utiliser euh, pour l'avenir et ensuite on s'occupe de la génération automatique des euh, pastilles qui vont ensuite être mangées par notre player allez c'est parti nous revoilà dans le projet donc euh, on l'avait laissé comme ça précédemment mais il y a une petite différence pour vous c'est que vous n'aviez pas ici le dossier fonte, et j'ai ici dans ce dossier fonte euh, une fonte qui s'appelle varsity que j'ai récupéré et que vous pouvez voir à l'écran ici euh, sur le site d'Afonte. alors voilà je ne vais pas vous la fournir celle là parce que vous allez sur dafont.com euh, et vous retrouverez ça assez facilement donc la différence c'est que dans mon dossier sprite comme vous pouvez voir j'ai des nouveaux sprites euh, ceux qui m'ont été fournis par euh, l'utilisateur que j'ai cité dans l'introduction alors on va se s'occuper ici on va utiliser ce bleu turquoise on va tout de suite s'occuper de remplacer ce sprite que j'avais créé qui est ici qui est très moche et on va utiliser celui euh, de l'abonné euh, qui m'a été fourni donc on va d'abord modifier ici de nouveau le sprite mode en multiple et on va aller dans le sprite editor on va faire un apply et là on va faire un slice en automatique on va faire un apply rien de bien compliqué on l'avait fait dans la vidéo précédente donc je m'attarde pas trop dessus et là, on peut voir que j'ai bien ici euh, mon sprite qui est découpé en quatre parties. Donc, je vais ici le sélectionner le mettre à l'écran. Alors, ce que je vais faire, je vais volontairement pour le moment désactiver l'ancien. Et je vais positionner le nouveau au centre de l'écran à peu près. Voilà, on va le mettre là dans un premier temps. Euh, je vais le renommer de nouveau player. Et on va glisser la main caméra et le canvas dedans. On va le mettre en enfant. Comme ça, on peut voir que je ne dois pas tout me retaper. Et on va le centrer ici à peu près. Voilà. Donc évidemment, ici, vous allez pouvoir changer euh, votre texte. Et ce que je vais faire, je vais le passer en blanc. Je trouve ça un peu plus sympa. Voilà. Et je vais même pouvoir l'agrandir un petit peu. Mais dans un premier temps, ça n'a pas trop lieu euh, euh, d'être modifié. Donc je vais maintenant pouvoir supprimer mon ancien player. Et je vais pouvoir ici sur le player, reglisser mon script de contrôleur. Voilà, avec une speed de 4. Et si on fait play, qu'est-ce que ça donne Ça fonctionne, mais par contre, on va devoir euh, s'occuper des colliders aussi. Donc on va lui ajouter tout simplement ici un circle collider, collider pardon, 2D qui va s'adapter autour de mon sprite. Et aussi un rigid body 2D pour que on a bien la collision avec l'edge collider. Et ici, on va mettre la gravity scroll à 0. Et donc normalement on devrait avoir la même collision euh, qui opère comme avant. Voilà ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, et on peut voir que le sprite fonctionne. Maintenant on va l'animer évidemment. Donc ça va être assez simple. Euh, alors ce que je vais faire euh, au niveau de la principal, principale. Je vais sortir le player parce que par la suite on va devoir en créer un préfable. Donc je vais ici créer un dossier player. Et euh, bah, au niveau des sprites, ce que je vais faire, euh, bah, je vais peut-être regrouper tous mes sprites dedans, ce sera peut-être plus simple, donc je vais prendre les nouveaux sprites, voilà, ceci. on va les glisser dans « Player ». On va supprimer ça, on va supprimer l'animation et l'animateur. On va laisser dans le, le sprite que le dossier gris pour le moment. Euh, et au niveau euh, du player, je vais aussi... Euh, bah Est-ce que je change le nom Je vais laisser mon contrôleur ici. Ouais, je pense que c'est aussi bien. Donc je vais euh, maintenant m'occuper de l'animation. Donc je vais sélectionner le player. Je vais ouvrir ma fenêtre d'animation. Si ce n'est pas le cas, Windows Animation que vous retrouvez. Si je le trouve... Alors euh, là, pardon, donc c'était RL plus 6. On va créer un nouveau et je vais aller le mettre dans mon asset, mais ce coup dans le player et je vais l'appeler player euh, underscore anime Allez, peu importe. Donc ici, je vais prendre les euh, sprites concernant ici, les concernant concernés Et je vais les glisser dedans, comme vous avez pu le voir. Et on va modifier ici le sample, par exemple, à 8. Et on va voir ce que ça donne maintenant au play. Voilà, et on peut voir que ça donne un effet quand même beaucoup plus sympathique. Donc voilà euh, pour le player. Alors autre chose quand même pour le player, vous pouvez voir qu'ici il est transparent. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner le player et on va tout simplement mettre un order in layer 1. On va le passer au-dessus. Par contre, du coup, mon canvas ici, je vais devoir le mettre en 1 aussi pour pouvoir justement l'afficher au-dessus. Et maintenant, j'ai bien euh, mon player ici qui est bien au-dessus euh, euh, de la feuille quadrillée. Hein. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, cette chose est faite. Alors maintenant, on va s'occuper euh, de créer... Je vais fermer ma fenêtre d'animation. De créer ici, euh, automatiquement, euh, les, le, je vais appeler ça euh, les boules de, fin, la « food » c'est-à-dire ce que le, mon player doit manger. Donc pour ça, on va créer ici un nouveau euh, GameObject et on va l'appeler ici, ben on va faire Food Manager par exemple et on va s'en servir pour créer un spawner. Alors ce qu'il faudra faire, c'est déjà créer automatiquement au démarrage, euh, ben il faudra en placer sur l'écran parce que sinon ça ne va pas fonctionner, donc de différentes couleurs comme dans le jeu. Donc ici on va créer un script, c'est Sharp qu'on va appeler euh, Food script, allez, on va pas être... Alors je pourrais l'appeler food tout court, ouais, ça pose pas de problème. Allez, food manager, on va le faire comme ça, ce sera plus simple. Donc je le mets ici, bah, au niveau de l'objet qui porte le même nom, mais ça n'a pas vraiment d'importance, et on va éditer ce script tout de suite et on va voir comment on peut opérer. Mais avant toute chose, il va falloir que je crée un prefab à instancier. Le but, ce sera ici d'instancier euh, bah, sur le niveau, ici, sur tout le niveau euh, des prefabs de différentes couleurs. Donc pour ça, il faut qu'on en crée un. Donc on va recréer un nouveau dossier ici et on va appeler ce dossier food alors euh, dans ce dossier ben on va créer un préfab alors pour ça je vais pas être on va pas faire quelque chose de complexe et ça suffira on va créer ici on va s'en servir avant de, pour faire le préfab on va aller euh, créer un 2d object sprite donc j'ai ici mon sprite qui pour le moment ne fait rien du tout. Et ici au niveau euh, du sprite, je vais aller choisir quelque chose qui existe dans mon projet. Par défaut, vous l'avez tous, c'est ici le knob qui est en fait euh, le bouton du slider. Et il suffira amplement. Donc on va faire ça, on va prendre l'outil de redimensionnement et on va l'agrandir de manière à le voir. Vous voyez à l'écran, voilà, j'ai une boule ici de cette couleur-là. Donc ça c'est intéressant et on va l'appeler ici euh, « bah, food hein. ». Et on va lui ajouter un Circle Collider 2D qu'on va passer en East Trigger. Oui, on va le passer en East Trigger. De manière à ce que dans un premier temps, parce qu'on ne va pas s'embêter, on passera au travers. Comme ça, pour ne pas buter dessus. Euh, voilà. Et son Order in Layer, ici on va le passer à 1 aussi. Voilà, De manière à ce qu'il euh, bah, soit au-dessus de la grille de nouveau. Alors évidemment, on va, pouvoir, euh, on va devoir générer des couleurs, mais euh, peu importe, euh, tout ça, euh, vous allez voir, on va le faire par le code. Donc on va créer un tag aussi, on va prévoir, on va l'appeler ici ce tag bah, « food ». Oh, je ne sais pas si on va s'en servir, mais en tout cas, on va le faire. Et on va en profiter au niveau du player pour le taguer aussi « player ». Ça ne coûte rien. Et on va certainement devoir utiliser ça. Donc, maintenant, on va pouvoir éditer notre script. Donc, c'est parti. Donc, je vais ici au niveau du script et j'édite le « food manager ». Alors, on va avoir besoin euh, de euh, variables publiques. Donc, on va créer ici euh, des variables publiques de type « game object ». Donc, « public game object ». Et là, on va en créer une qui va s'appeler « food » qui va évidemment prendre le préfab qu'on n'a pas encore euh, créé, mais on va le faire ensuite, et une autre, un autre game GameObject qui va être gris. On va devoir glisser dans la grille et le préfab de foot. Donc ça, ça sera, vous l'aurez compris, pour pouvoir instancier l'objet. Ensuite, on va avoir, devoir jouer avec les couleurs. Donc on va créer un tableau de couleurs, donc color entre crochets. Je vais le nommer euh, colors au pluriel pour pas avoir de problème. Et je vais dire, je l'initialiser à un nouveau tableau de couleurs qui aura, euh, bah, on va dire, 4 éléments. Ça suffira couleurs donc voilà alors ensuite je vais utiliser la méthode awake pour charger justement ces couleurs donc je vais dire que colors euh, index 0 est égal à ben on va choisir color point et là on va prendre blue par exemple et évidemment on va devoir répéter l'opération donc comme on n'aime pas taper, on va faire des CTRL, euh, CTRL, -C, CTRL, V. on va modifier les index vous l'aurez compris, rien de bien compliqué là-dedans et là on va changer les couleurs, donc on va passer à red pour celui-ci, ici on va prendre green et pour le dernier on va prendre yellow, ça devrait suffire donc voilà ici j'ai mon tableau de couleurs et je vais pouvoir piocher dedans aléatoirement alors maintenant ce que je vais devoir faire c'est euh, de générer en fait des points, alors dans un premier temps il va y avoir deux temps, la première chose c'est que je vais devoir générer euh, beaucoup de points sur l'écran aléatoirement pour avoir déjà des pastilles au niveau du jeu et ensuite je vais en, en faire venir aléatoirement euh, dans un, en un laps de temps par exemple tous les une flotte euh, un nouveau point ou plusieurs ça on pourra régler donc ce qu'on va faire on va créer une méthode déjà qui va nous permettre tout simplement euh, d'initialiser un seul et unique point de générer, un, de spawner tout simplement un point. Donc, on va l'appeler Generate Food. Donc je ne vais pas mettre de paramètres. Et ici, on va devoir dans un premier temps, alors ce qui va être euh, un peu plus complexe à comprendre, c'est euh, comment on peut euh, tout simplement ici euh, définir la zone. En fait, l'idée, c'est de le faire sur la grille. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Je vais en choisir une ici avec euh, le composant Sprite Wanderer et je vais utiliser euh, la méthode bound euh, pour pouvoir déterminer où spawner correctement mes points. Mais il y a plusieurs façons de faire, je le répète, parce que j'ai parfois des petites des petits commentaires sur les vidéos euh, qui me disent oui euh, ce serait plus optimisé de faire ça oui effectivement il n'y a pas qu'une seule façon de faire euh, et encore une fois on est sur une chaîne de débutants même si ce, celui-ci si cette série s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà des, des bonnes bases mais euh, effectivement euh, on peut toujours améliorer les choses et c'est pas impossible que je le fasse après mais là on va rester dans les, la façon la plus simple de faire donc l'idée maintenant c'est d'utiliser au niveau du d'unity alors, je vais essayer de revenir voilà, sur ma grille. Ici, j'ai cette grille. Cette grille, l'idée, c'est de récupérer, en fait, ces coordonnées euh, entre là et là, et ici et ici, tout simplement pour créer un vecteur 2 qui va me permettre de de spawner un point ici, ici, ici, enfin n'importe où le principal étant qu'il soit ici dans la grille. Donc pour ça on va utiliser euh, au niveau de la grille son sprite renderer et euh, la méthode bound qui va tout simplement me permettre de récupérer avec bound.minx euh, x bah, euh, la coordonnée x ici et y et la coordonnée max qui va être celle-ci donc ça me permettra en fait de connaître tout simplement sur euh, quelle position sur l'axe x ici je vais pouvoir spawner ma, ma food et aussi sur l'axe y donc on va coder ça tout de suite vous allez voir j'espère que bah, pour ceux qui ne connaissent pas allez voir sur la doc officielle d'Unity. il y a pas mal d'autres possibilités avec cette méthode bound mais en tout cas là on va utiliser pour ça et vous allez voir que ça va fonctionner correctement donc pour ça je vais récupérer dans des floats la position donc je vais créer une une flotte pause que je vais appeler min x et je vais dire qu'elle est égale à quoi à grille donc l'objet que j'aurais glissé mon game object je vais aller chercher son composant le component qui est le sprite renderer comme je vous l'ai dit donc sprite renderer et je vais ici aller chercher la méthode bound et je vais récupérer ici min et x voilà, donc sur euh, cette variable, alors je vais réduire un petit peu pour qu'on la voit sur une ligne, voilà euh, bah maintenant je vais devoir faire ça bah, pour mes quatre coordonnées tout simplement, donc je vais le recopier encore une fois, quatre fois, et ici donc on va l'appeler pause min y évidemment ça va être exactement la même syntaxe sauf qu'ici ça va être y, et ici on va créer un pause max x et donc vous l'aurez compris au lieu d'utiliser min on va utiliser max et ici x ça reste pareil et ici un pause max y et ici on va aller chercher le max de y donc maintenant j'ai mes quatre coordonnées ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, alors euh, effectivement là, euh, je vais devoir, oui, ouais, pas forcément, j'aurais pu le mettre au start parce que je vais plus le bouger. Donc euh, bon, on va le laisser là, c'est peut-être pas plus optimisé, mais en tout cas ça va fonctionner. Donc maintenant, on va déclarer un vecteur 2 qui va stocker la position euh, aléatoire sur laquelle on va pouvoir spawner en fait notre food. Donc on va créer un New Vector2. Et là, donc le vecteur, on va devoir lui passer euh, bah, la position en, en X et en Y. Donc on va prendre random.range qui va nous permettre d'avoir un nombre améliatoire entre un, une valeur minimum, minimale et maximale. Et donc on les a parce que tout simplement, ça va être pos min, alors que je ne me trompe pas, X et pose max X. Et... Pour la deuxième partie, je vais mettre ici donc, la deuxième partie du vecteur 2, ça va être de nouveau un random.range, et là du coup on va devoir travailler sur pause euh, min y, je dis bien, et sur, alors que je ne dis pas, et pause max y, voilà. Donc comme ça j'aurai des valeurs aléatoires, en fait, Normalement, ce vecteur 2 va être automatiquement va renvoyer un, un vecteur 2 qui va être à l'intérieur de ma grille et c'est exactement ce que je veux. Donc là, je vais déclarer, pardon, un game object que je vais appeler Geo et je vais l'instancier. Donc je vais dire instantiate. Euh, je vais l'instancier. Donc ça va être l'objet va être food. Alors rappelez-vous, hein, c'est mes variables publiques qui sont ici. Donc ça je ne l'ai pas encore glissé dedans mais on va le faire et d'ailleurs il faudra créer le préfab, pour le moment il n'existe pas. À quel endroit Bah pose le vecteur 2 que je viens de créer. Et euh, la rotation, on va pas s'embêter, on va prendre Quaternion Identity qui va en fait pas du tout s'occuper de la rotation. Et puis là de toute façon ça n'a aucun sens, on est en 2D et j'ai pas besoin de faire même une rotation sur lui-même de l'objet. Bon peu importe. Et euh, la dernière chose que je vais faire maintenant, c'est lui attribuer une couleur aléatoire. C'est pour ça que j'ai déclaré un Geo pour pouvoir maintenant intervenir dessus. Je vais faire un GetComponent, et là, pour changer la couleur tout simplement, parce que vous avez pu voir que ma food, elle est blanche, en fait, mon knob, il est blanc. Et donc, bah, je vais utiliser son renderer. Et je vais ici lui attribuer un matériel color, qui va être égal à quoi Eh bah, bien, à mon tableau Colors a déclaré plus tôt, mais on va devoir choisir un index aléatoirement, et on va de nouveau utiliser random.range et là on pourrait euh, utiliser la longueur du tableau euh, mais on va faire entre 0 et 3 et voilà alors hein, là c'est pareil, je pourrais utiliser la longueur du tableau euh, ici, je pourrais mettre euh, colors.length, euh, ça suffirait, mais là on va le laisser comme ça. Je ne pense pas que j'ajouterai de couleurs de toute façon. Donc ça, ça nous permettra normalement de générer eh ben, euh, une foot. Donc ce qu'on va faire au niveau de, de le wake par exemple... On va y faire ici un Generate Food et on va tester pour voir si on a bien un écran qui, un, une food qui arrive sur l'écran. Donc j'enregistre mon script, c'est parfait. Alors ne pas oublier maintenant au niveau du food manager, maintenant de créer, de glisser la grille dedans pour avoir les coordonnées de la grille et surtout ici de faire un préfab de food. Donc on va le prendre ici. J'en ai fait un préfable, je le supprime ici de ma scène, il n'y a pas lieu d'être. Et je vais au niveau du food manager et je vais glisser food dans le game object public food. Et on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors ce qui aurait été bien c'est que je ne reste pas, je vais faire hop, hop, voilà. Et on peut voir que j'ai bien ici un point rouge qui a été créé en haut à droite. Donc je vais recommencer mais ça devrait être normalement assez aléatoire. On peut voir qu'ici il est vert et il est bien là. Et si je recommence effectivement il est ici et s'il est, est de nouveau vert alors ça pourrait être un autre couleur hein. donc on peut voir ici les rouges si je descends en bas à droite je vais finir par le voir voilà donc ça fonctionne alors ce qu'on peut voir pour le moment c'est qu'il passe au dessus mais ça c'est pas très important étant donné que alors, ensuite on va le manger euh, il suffirait en fait tout simplement de placer notre player ici par exemple un order in layer 2 on va devoir faire la même chose ici avec le canvas euh, histoire que le, le point soit en dessous euh, voilà si maintenant je passe dessus voilà bon peu importe alors l'idée maintenant vous avez compris euh, ce sera non seulement d'en créer plein au démarrage c'est à dire qu'il faudra en mettre plusieurs donc on va créer pour ça euh, bah, une méthode avec un argument pour pouvoir choisir le nombre de points et on va ensuite devoir créer une méthode qui nous permet en fait d'instancier bah, tous les x float, un nouveau point sur l'écran donc c'est parti, on continue ici donc j'ai bien mon food mais je vais pas devoir lancer ça ce que je vais faire, je vais créer une autre méthode et on va l'appeler par exemple euh, initialise. ce sera l'initialisation et on va utiliser ici un... alors pas ça du tout pardon hop, initial Lise. Voilà. J'ai dit une bêtise. C'est private void initialise Voilà. Oh là là, excusez-moi. Vraiment, j'ai du mal aujourd'hui. Donc euh, voilà. Et donc on va lui passer un argument euh, qui va être de type int et on va l'appeler numbers. Number. Euh, number of food, par exemple. J'ai pas trop d'idées. Vous aurez bien compris. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah, On va tout simplement ici faire une boucle. For int i égale 0. On va ici dire que cette boucle doit continuer tant que i est plus petit que number of food. Et la troisième argument, ça va être l'incrémentation de mon i. Et entre parenthèses, ici, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais générer ici euh, des foods. Donc ce qui fait que si, si je passe une euh, initialise ici number of food de 200, par exemple, donc on va le lancer directement ici dans le wake, hein, initialise, donc c'est init, pardon. Oups on initialise. Oh là là, j'ai vraiment du mal, excusez-moi. Et euh, bah ici, on va carrément bah déjà euh, je ne vois pas à quoi sert mon paramètre, ça sert strictement à rien ce que j'ai fait. Donc voilà, vous voyez, c'est du live. Donc on va l'initialiser et ici number of food, on va en créer une variable publique, ce sera un peu plus sympa. Donc public int number of food et ici on va dire que c'est égal à allez, 100. Donc ici vous avez bien compris, je vais faire une boucle ici 100 fois et je vais générer 100 points tout simplement. Donc on va tester ça tout de suite. Alors vous pouvez voir qu'au niveau de mon food manager, j'ai ici la variable, je peux le modifier. Et on fait play et on regarde ce qui se passe. Et on peut voir que j'ai bien ici le nombre de points qui a été euh, mis il y en a assez, voilà, alors je peux en mettre 200 évidemment, je peux en mettre 500, on va mettre 500 ici pour exagérer volontairement tout ça, et on peut voir qu'on en a plein, donc voilà, alors on va laisser 100, ça me semble pas mal pour démarrer, c'est à ajuster en fonction de ce que vous voulez, donc maintenant on a ça, maintenant il nous faut un système qui nous permette d'en générer des nouveaux, bon ça va pas être bien compliqué, on va ici euh, tout simplement euh, rappeler en fait euh, cette méthode à un laps de temps où on le désire. Donc ce que je vais faire, je vais lancer ici à l'initialisation, encore une fois, quand ma boucle sera faite, je vais lancer ici la méthode ici qui s'appelle invoke.repeating, qui va me permettre tout simplement de lancer une méthode, donc ici sous forme de string, donc generate food pas faire d'erreur de syntaxe comme moi je viens de faire le deuxième argument va être le alors le flot time ça veut dire et on voit en dessous c'est le à partir de quand elle doit commencer je pourrais attendre ici une minute deux minutes bon là l'idéal par exemple c'est d'attendre euh, on va dire allez trois flottes on va pas le faire dès le départ et ensuite je dois répéter cette opération tous les combien alors on va on va mettre par exemple 05 flotte encore une fois ce sera des valeurs qui seront ajoutées on pourrait aussi par exemple créer des variables publiques pour pouvoir le faire et là on va tester ça tout de suite et pour que ce soit parlant, je vais peut-être désactiver, parce que là, on voit rien. Alors, on doit attendre quelques secondes. Voilà, on peut voir qu'il y en a un qui est apparu ici, mais ce n'est pas flagrant, un autre là. Ce n'est pas flagrant, étant donné euh, qu'ici... Alors, ce que je vais faire momentanément, euh, je vais... Bah non, bah, je... il me suffit ici, par exemple, de le mettre... Un, voilà, comme ça j'en aurais qu'un de générer au départ. Donc on peut voir ici que j'ai bien un point et on va attendre au bout. Voilà, j'en ai un ici, un ici, un ici. Voilà, on peut voir que ça génère bien des points à une fréquence de 0,5 flotte ici au niveau de mon jeu. Donc voilà comment ça fonctionne ici dans cette partie. On a euh, généré les foods tout simplement, rien de bien complexe, c'est une méthode comme une autre, il en existe certainement d'autres, hein, comme je le dis souvent. Euh, mais euh, vous pouvez voir que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc si je vais en générer 50 au départ, hop, on est en plein écran. Et là, on peut voir que je vais en avoir des nouveaux qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu où je me balade. Donc maintenant, là, on peut voir qu'il y en a un autre qui est apparu. Donc l'idée maintenant ensuite sera de pouvoir euh, bah, ramasser ces points c'est food en fait, et quand je les ramasse, bah, je vais devoir grossir et je vais devoir aussi euh, réduire ma vitesse, rappelez-vous, parce que c'est euh, le but du jeu, c'est au plus on grossit, on peut ensuite manger les autres, mais euh, en contrepartie on va moins vite, ce qui fait qu'on peut se faire manger par plus grand que nous, par plus gros que nous, pardon. Donc euh, voilà, une, euh, bah, je, je dirais que ça va, Alors, on pourrait aussi choisir, comme dans le jeu, de diminuer ici, la taille euh, des foot qui sont instanciés, hein. euh, on pourrait même le faire aléatoirement, je pense qu'il y, y a différentes tailles, mais bon là vous vous doutez bien que c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire, je pense que le plus complexe pour ceux qui ne savaient pas, c'est de générer ici sur cette grille ces points, euh, et voilà alors avant de continuer, je vais m'occuper de quelques petites corrections et quelques petites optimisations. Donc la première chose, comme vous pouvez le voir, c'est que bah, c'est tout simplement ici, j'ai eu des remarques au niveau d'identation. Comme là, on peut voir, ça fait un peu n'importe quoi. C'est tout simplement dû euh, parce que j'ai activé les, glyphes, les retours à la ligne automatique et les, euh, à l'affichage des glyphes visuels que vous pouvez voir là dans euh, Visual Studio. Donc euh, j'aime bien, bien travailler avec ça, mais du coup, je vais le supprimer. Euh, donc ici, dans les options, il me semble que c'est dans... Éditeur de texte, c'est sharp et voilà, retour à la ligne, affichage individuel, je l'enlève comme ça maintenant, il n'y a plus euh, de sortie. Donc ça, c'est parfait. Euh, la de, deuxième chose, alors j'avais mis ici ces variables, c'est vrai que c'est pas très judicieux euh, de la mettre en public, parce que je, je pensais, euh, je sais pas par la suite, j'y vais un petit peu en freestyle, je vous avoue, donc je vais préparer un peu plus les choses à l'avenir, parce qu'on m'a fait remarquer euh, effectivement qu'il y avait pas mal de points euh, bah, qui étaient à, à, à discussion. Donc euh, j'ai fait quelques petites modification Et donc celle-ci, on va lui mettre un field pour pouvoir quand même agir dessus au niveau de l'inspecteur. Si on retourne au niveau d'Unity et que je sélectionne mon player, ça changera rien pour ceux qui ne connaissent pas ça. Euh, L'avantage de mettre une variable publique, c'est qu'on peut l'avoir directement ici dans son script et la modifier avec un field aussi, sauf qu'elle ne sera accessible que dans euh, la classe euh, correspondante. Donc ça, c'est une chose. Et on va continuer ici au niveau donc de l'autre script donc dans le food manager donc il y a plusieurs choses à faire on va dans un premier temps déjà euh, bah de nouveau ici alors ça je les laisse en public parce que ça nous évite on pourrait aller chercher avec un game object find dans la hiérarchie mais ça nous permet de les mettre dedans c'est pas plus euh, embêtant que ça je dirais c'est des game object donc ça on le fait souvent avec unity euh, par contre ici c'est pareil celle ci n'a pas lieu d'être en public étant donné que si vous voulez la changer depuis l'inspecteur on va plutôt utiliser un serial suite je ne pense pas qu'à ce stade j'en sais pas encore sûr mais que je dois modifier d'un autre script cette valeur il y aurait d'autres solutions donc euh, voilà ensuite une optimisation euh, qui va être indispensable c'est ici euh, parce que là euh, donc au démarrage euh, je vais chercher à chaque fois euh, je redéfinis en, en fait mais ma pause minix ici grâce à mon bound, alors que c'est pas tellement nécessaire si on regarde bien ici je vais faire une boucle avec x fois et je vais à chaque fois aller chercher cette, euh, cette valeur donc ce que je vais faire je vais déclarer euh, ici des variables privées de type float et je vais euh, les appeler pause euh, alors pardon pause min x évidemment ça va être pause min euh, y ensuite pause max euh, x on va rester dans le même sens et pause euh, max y voilà donc comme ça, je vais utiliser ces variables que je vais maintenant définir ici à l'awake. Euh, par contre, oui, je vais faire ça. Donc je vais prendre ici mon paquet, je vais faire un CTRLC pour le copier et je vais le supprimer pour remettre ça ici correctement. Voilà, hop Donc... Euh, dans le wake, ce que je vais faire avant de lancer l'initialisation Je vais ici euh, bah, tout simplement aller récupérer ces valeurs Donc je vais ici me servir de... pour ne pas tout retaper hein, Parce que ça va être la même chose Par contre, ce que je vais faire au lieu d'aller chercher à chaque fois le sprite renderer Bien que je pourrais laisser comme ça Mais bon, allez, on y va Je vais déclarer ici euh, une variable privée qui va être euh, de, sti... de type pardon, sprite renderer Et euh, bah, je vais l'appeler euh, gr pour la grille je vais dire que c'est égal à donc mon objet ici là au gris, point, get component et là je vais aller chercher justement le sprite renderer. Voilà. Donc maintenant je vais définir ici euh, mes poses. Alors du coup pose minix pose, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la, la convention de nommage, donc tout va bien. Euh, voilà, hop, hop, donc je vais les mettre ici. Et on va tout simplement maintenant les définir, sauf qu'on ne va plus avoir besoin ici de gris, mais de gr. Voilà, et ici aussi, voilà, ce sera un peu plus clair pour la lire le code. Voilà, donc la seule chose maintenant, c'est qu'ici, je vais devoir, donc PostMunix, ça reste pareil, pas de problème, et pose max Y, pause min Y, ça râle pas, donc a priori je dirais que je suis pas mal. On va faire un essai tout de suite, euh, et ça devrait être un petit peu plus optimisé si tout ça fonctionne, voilà, aucun souci, ça fonctionne. Alors, autre chose qui est aussi à corriger, ça c'est une grosse erreur, une erreur d'inattention en fait au niveau du fixed update. Rappelez-vous, je l'avais modifié en fait, j'étais en update au départ et donc j'avais utilisé delta time mais c'est pas dans le fixed update time.delta time mais il faut utiliser euh, fixed delta time. Voilà, donc je pense que maintenant c'est assez carré. Excusez-moi pour ces petites erreurs, euh, comme je le disais, je, je, je prépare, euh, je vais préparer les prochaines, euh, les prochaines vidéos euh, un peu plus euh, pointilleusement. On va dire parce qu'effectivement j'ai j'ai pas mal de, de vidéos enfin j'ai un flux assez important de vidéos et j'ai beaucoup de choses à faire à côté donc malheureusement c'est vrai que parfois je vais un peu vite donc je m'en excuse pour tous ceux que ça a choqué. Alors on va continuer par une autre optimisation Qui m'a été réclamée, on me reprochait D'utiliser en fait les colliders, bon ceci dit Les colliders sont là, au niveau de la grille Unity met des composants colliders à disposition Donc bon, euh, c'est un avis Comme un autre, effectivement on pourrait gérer ça Différemment, euh, d'autant plus Que même si je modifie ici ma grille Ou que je la déplace, ça ne change rien Du tout au niveau du co des colliders Ils suivent, ici j'avais mis un edge collider Mais on peut par le biais du script utiliser euh, Matef, clamp sur la position Et euh, se permettre en fait euh, de, ce, de, de ne pas avoir besoin du Edge Collider et du rigid ce que je vais supprimer tout de suite et on va mettre ça en place tout de suite au niveau de notre contrôleur. Donc là évidemment, euh, je n'ai plus de, de collision ici avec mon... Mon pion peut évidemment sortir de la grille sans aucun souci maintenant qu'il n'y a plus de collider. Donc on va maintenant gérer ça par le biais du script contrôleur. Alors c'est parti. Donc on va devoir déclarer des variables. Pour ça, on va devoir récupérer on va utiliser la méthode boon du sprite on dehors. Donc bah, on va créer des variables. Donc des variables de type float euh, qu'on va appeler grille euh, min x par exemple. On va utiliser presque le même principe et on aurait pu euh, récupérer ça euh, depuis script, mais là on va le faire comme ça. Donc grille max. X. Ensuite, j'en aurais besoin d'une autre qui va être grille. J'en aurais besoin de 4 hein, tout simplement Gris min y et ici grille max y. Donc voilà mes variables pour stocker mes valeurs sont prêtes. Ensuite, je vais avoir besoin euh, bah, de récupérer la grille, le sprite renderer de la grille. Donc je vais déclarer de nouveau une variable privée que je vais appeler euh, qui va être de type sprite renderer. Et je vais l'appeler SRGRI par exemple, voilà. Donc la première chose que je vais faire, je vais créer ma méthode awake. Donc private void awake, voilà. On va euh, définir notre variable sprite render SRGRI. Donc pour ça, Point alors j'aurais pu utiliser de nouveau une variable publique, mais là je vais vous montrer la différence. Au lieu de glisser dedans, on va aller la chercher tout simplement en faisant un... Alors pardon, égal, GameObject.Find. Donc on va utiliser GameObject.Find pour chercher un objet dans la hiérarchie. On sait que cet objet s'appelle gris, il n'y a pas de raison qu'il change de nom. Et on va aller chercher son composant sprite SpriteRenderer qui est maintenant affecté à cette variable. Ce qui va nous permettre maintenant d'utiliser... Euh, le bound de cette variable SR grille pour pouvoir définir nos variables gris min, y, x, etc. Donc justement c'est parti, on y va. Donc on va définir grille euh, max x on va dire que c'est égal à quoi SR -grille point bound Donc ça je reviens plus dessus, je l'ai montré précédemment, retournez voir euh, au début de la vidéo quand j'explique le, le, le comment fonctionne le bound. Euh, et ici donc ça va être max... Pardon, je vais y arriver, je tape à côté des touches, point .x. Donc on va devoir maintenant bah, faire ça, alors par souci de simplicité, je vais faire des copier-coller. Euh, donc ici on va définir maintenant euh, grille. Bon, allez, euh, max y, et donc ici on va changer ça en y. Ici on va définir grille min x, et on va définir ici min et le dernier, grille, euh, max, euh, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait Max X, max Y, min X et min Y, il me reste, voilà, et on définit ici min Y. Voilà. Donc, j'ai ici euh, récupéré en fait les coordonnées de la grille grâce à son sprite renderer et euh, ici ma, ma méthode bound, ma fonction bound. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est au niveau ici euh, de l'update. Du fixed update, on va devoir euh, clamper euh, en fait. On va récupérer le vecteur 2, on l'a déjà d'ailleurs. On va dire ici, on va créer un nouveau euh, vecteur 2, donc on va l'appeler vecteur 2, et là on va l'appeler euh, new pose, par exemple. New pose. et là on va le définir en fait tout simplement ici à ce qu'on avait. Donc vecteur 2, alors attendez que je ne dis pas de bêtises. Vecteur de move to a transform position et là on va récupérer euh, notre nouvelle position en fait c'est pour ça que je l'ai appelé new pose donc ça c'est bon maintenant ce qu'il faut euh, c'est que dans l'état actuel euh, je fasse un transform position par exemple. Et que je définis ici que c'est égal à new pose Le problème c'est que là euh, bah, je ne gère pas du tout euh, les sorties d'écran et tout ça. Donc si on teste ça change strictement rien en fait. J'ai récupéré le vecteur 2, je me déplace, mais euh, je change pas. Donc maintenant l'idée c'est de clamper en fait cette valeur, de la définir. Et pour ça, bah, on va utiliser une fonction, on va créer une fonction qu'on va appeler, donc une fonction qui va renvoyer un vecteur 2, qu'on va appeler euh, clamp. Et on va lui passer en paramètre un vecteur 2 et on va l'appeler value. Donc qu'est-ce que va faire cette fonction Donc elle va attendre un vecteur 2. On va simplement dire que value.x est égal à matf.clamp et là, euh, bah, qu'est-ce qu'on va passer dans les arguments Donc la première chose, c'est la valeur, donc ça va être value.x évidemment, ce que je passe en paramètre. Et ensuite, on doit récupérer en fait euh, la valeur minimale que peut prendre cette euh, euh, ce point x, et, euh, et on va faire la même chose pour le point y, et la valeur maximale pour justement ne jamais dépasser. Donc comme on les connaît, parce qu'on vient de les récupérer ici avec le boon dans grille euh, minx, donc ça, ça va être la valeur minimale euh, où mon pion peut se déplacer euh, par rapport à son axe x, et grille. Grille max x voilà donc le voilà et ici j'ai un je ferme la deuxième valeur donc value point y évidemment la même chose sur l'axe y donc euh, bah, je vais copier coller hop ça ira plus vite et ici donc ça va être y et ici ça va être grille min y et ici vous l'aurez trop compris grille max y ou pardon voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais Évidemment, je retourne ma valeur, donc « return value ». Ce qui aura pour effet, en fait, maintenant, si j'utilise cette fonction, de clamper le vecteur 2 que je passe en paramètre. Et là, ça tombe bien. J'ai un vecteur 2 ici, donc je vais faire appel à ma méthode. faire un espace pour qu'il me le propose. Voilà, « clamp ». Et ici, je clamp la valeur de « new pose. Voilà. Et maintenant, je devrais, en théorie, être limité à ma grille. Donc on teste ça, évidemment je vais sortir un petit peu parce que ça va prendre le centre de mon objet, mais on peut voir que ça fonctionne bien, je ne peux pas sortir de la grille, je suis bloqué là, il n'y a aucun souci, voilà. On teste des cas côtés, évidemment, mais ça ne devrait pas avoir d'incidence pour la droite non plus. Donc voilà comment utiliser ce, ce passé du collider, donc euh, au choix, euh, par souci d'optimisation. On peut aussi faire comme ça et je suppose que ce n'est pas encore la seule méthode. Voilà, donc euh, on continue maintenant, on va s'occuper un petit peu bah, euh, des pastilles, de ramasser les pastilles. Et puis on va aussi encore donner la possibilité de, de donner à manger aux autres. Alors on va voir comment on va faire, mais on continue ça tout de suite. Alors pour avaler les pastilles, ça va être assez simple, on va utiliser la méthode onTriggerHunter, parce que rappelez-vous, on a au niveau euh, de nos pastilles qui sont générées ici, qui sont donc le préfab food, on a ici euh, donc un isTrigger au niveau de son collider et on les a tagués food. Donc on va tout simplement s'en servir quand il y a un trigger, euh, quand on va pénétrer euh, dans un trigger et on va vérifier que c'est bien le tag. Et voilà. Donc ça on va le faire assez rapidement, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus compliqué. Donc je vais créer ici ma méthode void on trigger enter 2d euh, et donc là on va vérifier tout de suite si l'objet euh, si l'objet avec lequel on rentre en collision elle, possède bien le tag donc ici, je récupère mon des infos sur le collider 2d grâce à la variable collision et euh, je vais vérifier que .tag pardon est égal à food si c'est le cas à ce moment là je vais pouvoir euh, bah, tout simplement euh, déjà détruire la pastille donc je vais faire un destroy de collision.gameobject ensuite je vais faire un peu d'espace pour qu'on voit voilà euh, ensuite la chose qu'on va faire c'est que rappelez vous l'idée c'est quand euh, je mange des pastilles je grossis mais aussi que j'ai des points mais ça on verra dans un second temps surtout si on passe sur une aide on va peut-être pas on va juste s'intéresser à ce système là dans un premier temps donc ici l'idée maintenant c'est de modifier euh, ma, ma, ma taille avec, enfin le square le school pardon euh, avec mon accent qui est pas bon je fais attention euh, local school donc ici et on va de définir, on va dire que c'est plus égal, et là on va créer un new vecteur 2 pour la définir, et on va devoir se servir de quelque chose parce qu'on pourrait mettre 0,5, 0,5. Donc on va créer ici, euh, bas au niveau du script, une nouvelle variable qu'on va de nouveau euh, serialiser. Donc serialized field, voilà, et on va l'appeler float, et je vais l'appeler variation food. Alors je la nomme comme ça, euh, mais euh, c'est pas très important. Donc on va la définir à 0,01 flotte. Allez. Voilà. Donc ici j'ai euh, bien ma, ma variation food ici qui va me servir en fait à définir ici mon nouvel vecteur. Alors j'ai deux. Euh, alors déjà c'est pas un vecteur 2, pardon, c'est un vecteur 3. Évidemment, j'ai trois valeurs au niveau du scolm. Donc je vais mettre à chaque fois ma variation food ce qui va me faire grossir à chaque fois que je mange une pastille donc ça c'est intéressant mais ce qu'il faut aussi c'est que je puisse maintenant euh, baisser la vitesse c'est à dire qu'au détriment euh, de ma taille je dois pouvoir me déplacer moins vite et donc ce qu'on va faire on va utiliser ici on va, on va, on va en fait tout simplement décrémenter la vitesse en faisant un moins égal et on va re se resservir de food, euh, variation food pardon. Donc ça, ça devrait me permettre tout simplement euh, de manger les pastilles, de grossir et de ralentir. Et on va tester ça tout de suite. Alors j'enregistre mon script. Je vais d'abord aller au niveau du Food Manager pour simplement ici mettre 200 pastilles pour qu'on va beaucoup plus vite, euh, pour qu'on grossit beaucoup plus vite et qu'on le voit. Donc on verra bien. Alors là j'ai une taille de départ qu'il faudra certainement adapter. Et on va voir que normalement je vais prendre, euh, au plus je mange de pastilles, au plus je grossis, alors c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux, mais je vois déjà que je suis beaucoup plus gros. Ça aurait peut-être été mieux de le laisser en mode euh, normal, voilà, hop, hop, hop. Par contre, je n'ai pas l'impression que ma vitesse bouge, ou alors c'est un effet. Alors, je... En tout cas, je grossis, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas l'impression d'aller moins vite. Alors on va regarder ce qui se passe. Player, on va ici enlever le Maximizon Play. Et on va faire Play et on va contrôler ici la vitesse. Ici, la vitesse, bien, bien je suis à 3,9. Voilà. Alors, est-ce que ça va être euh, suffisant J'en ai pas l'impression parce que je... Alors, ce qu'on va faire, pour être sûr, on va ici prendre le food manager et on va mettre 500 pastilles, histoire de vraiment pouvoir en manger beaucoup. Voilà. Et grossir très vite. Et de vérifier la vitesse en même temps donc, ma vitesse est bien à 3 voilà ouais. donc il faut déjà en manger pas mal ouais là je ralentis quand même considérablement voilà vous pouvez voir que maintenant je, bouge, je vais finir par ne plus bouger du tout donc ce qu'il faudra c'est quand même euh, modifier cette taille de départ je pense ce sera votre bonne vouloir, mais là vous pouvez voir que je me déplace très doucement, et je vais même finir par m'arrêter à un moment, donc ça on verra ça plus tard, euh, c'est à gérer aussi. Euh, par contre, ce que je vais faire, je vais modifier ici la taille de départ, je vais le mettre un petit peu plus petit, je pense que ce sera un peu plus judicieux. Voilà, et donc on peut voir qu'on a bien ici notre player, on va vérifier, mais qui baisse bien au niveau de la vitesse, vous voyez, je suis à 3.6, 3.5, euh, voilà, donc ça fonctionne, et je grossis, tout en perdant de la vitesse. Bon, rien de bien compliqué ici. Évidemment, euh, on, va, on ira un petit peu plus loin quand on sera sur une aide, parce que là, après, euh, maintenant, l'idée, ce qu'on va encore voir avant de terminer cette vidéo, c'est comment relâcher euh, du laisse, c'est-à-dire donner à manger aux autres. On va simplement cracher une pastille, en fait, de notre taille, et il faudra justement définir la taille de cette, euh, de cette pastille, et ensuite euh, nous la déduire. Donc ça, euh, je vous propose de le faire tout de suite. Alors l'idée c'est maintenant d'appuyer sur la touche W pour perdre de la masse et euh, générer en fait une autre pastille euh, qui va être là ramassable ensuite par les autres joueurs. Là je suis tout seul donc euh, pour le moment ça va pas être très intéressant mais en tout cas on va le préparer. Donc pour ça euh, on va devoir créer un nouveau préfab pour l'instancier. Donc je vais utiliser ici mon pion euh, bah, bleu turquoise de nouveau. Peu importe sa taille dans un premier temps. Alors par contre il me propose une animation. Excusez-moi j'ai pris le, tous, les, tous les sprites. Voilà donc euh, je vais prendre celui-ci peu importe et euh, je vais l'appeler Player Food. Sa euh, taille a peu d'importance parce qu'on va la générer nous mêmes ensuite, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en order d'une layer 1 pour qu'il passe bien au dessus, donc ce que je vais faire je vais lui générer ici un euh, circle collider pour que j'ai bien une collision et euh, dans un premier temps on va pas le taguer parce que bah, on va voir ce qui va se passer donc c'est parti, j'ai ici mon préfab donc je vais ici créer ce préfab je pense que ça suffira dans un premier temps mais de toute façon on pourra revenir dessus, donc je le supprime et maintenant, j'ai bien ici un, un, play, un préfab player food. Donc, on va retourner au niveau du script. Et là, évidemment, on va devoir modifier le script contrôleur. Donc là, on va utiliser le void update. Et dans le void update, on va euh, détecter la touche déjà dans un premier temps. Euh, si j'appuie sur la touche W. Donc, « if input. » et là, ça va être « get getKeyDown » entre parenthèses qui code, et là je vais chercher la touche, on a dit W, il me semble que c'est comme ça dans le jeu, mais ça peu importe. Et donc si j'appuie, qu'est-ce que je vais faire Alors je vais devoir euh, déjà générer ça, mais avant de pouvoir générer, il faut quand même donner euh, une taille minimale, c'est-à-dire je ne peux pas le faire tout le temps, sinon je vais être tout petit. Donc on va dire, on va, allez là, j'ai pas trop d'idées, mais on va dire que l'idée c'est que je peux commencer à donner euh, de ma masse à quelqu'un d'autre à partir du moment... Ou, euh, ou perdre de la masse à partir du moment où j'ai au moins atteint deux fois ma masse de départ. Donc pour ça on va devoir récupérer la masse de départ. Donc on va devoir déclarer ici une nouvelle variable et elle va être privée. Donc on va la déclarer ici devant et on va l'appeler euh, size start. Je vais devoir définir maintenant cette size start. Donc cette size start, je vais la définir ici à uh, l'awake. Et je vais dire qu'elle est égale à mon transform.localScall.x Donc maintenant j'ai ma taille de départ, c'est parfait. Maintenant je vais pouvoir euh, mettre une condition tout simplement ici. Je vais dire que si, et par exemple là je désire que c'est euh, deux fois, donc on va dire if size start que multiplie 2, et plus petit, alors on va le mettre entre parenthèses pour que ce soit bien compréhensible, voilà comme ça, et plus petit ou égal on va dire à euh, ben, en fait, transform.local local skull x, c'est à dire je ne prends que le x parce que en fait euh, vous avez bien compris que c'est la même proportion au niveau du scale, du scall, pardon du scale, je vais essayer de le dire, enfin bref je ne sais jamais le dire ce truc là, euh, mais en fait ça va être la même pro so proportion sur la coordonnée x, y ou z, donc là en fait je vais de, dire que si je fais deux fois ma taille à ce moment là, bah, je peux euh, utiliser ici cette, euh, cette condition if et donc je vais dire quoi ben, je vais diminuer Alors je vais faire transform.local call je vais dire que c'est égal à moins égal et là je vais reprendre un new vector3 et là qu'est-ce qu'on va faire et ben, on va en fait déduire la size start tout simplement donc 3 fois size start c'est-à-dire que si je démarre avec une size de 2, euh, enfin de 1, je vais pouvoir, à partir de 2, euh, j'aurais ramassé assez de pastilles, je vais pouvoir me diviser, euh, de passer de 2 à 1. Et si je suis à 3, je vais pouvoir laisser 1, enfin, etc. On, on pourrait modifier ça, mais là, dans, ici, pour le moment, vous vous doutez bien que ça, c'est largement suffisant et ça va ressembler un petit peu à ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est bon. Mais ensuite, si je relâche tout simplement euh, de la masse, eh bien, je dois modifier de nouveau la vitesse. Donc là, je vais venir. Dire que on va venir additionner en fait size start de nouveau. Comme ça, si je perds 2 euh, en masse, si je, je, je démarre, alors on va, on va tester mais euh, tout ça, euh, mais euh, si imaginons que j'ai euh, une propriété ici de départ, comme on peut voir qui est à 0,83, alors je vais la mettre à 1 pour qu'on comprenne bien. Je vais ici pouvoir manger des pastilles jusque quand je passe à 2. À alors, pardon, je n'ai pas modifié ce qu'il fallait là. Oups. Player. Voilà, je suis à 0,47. Je me disais bien, ça faisait beaucoup. Donc, on va mettre 0,50 sur euh, tous les, les axes. Hein. On n'est pas à quelques centièmes près. Et ici, en fait, je vais grossir. Et à partir du moment où je vais être à 1... Je vais pouvoir commencer à appuyer sur la touche W, donc là je peux pas encore. Vous voyez, je grossis, je grossis, je grossis, je grossis. Donc après il faudra peut-être modifier un petit peu ça. Euh, et là je suis, à... je peux le faire en fait. Donc si j'appuie sur ma touche W, je vais perdre ici euh, en fait 0,50 et euh, je vais pouvoir le faire tant que euh, voilà, tant que je suis euh, euh, en fait ma condition ici est respectée. Je pense que vous avez compris le principe. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire Alors je vais avoir besoin d'instancier mon préfab. Donc pour ça, euh, bah, je vais devoir recréer une variable publique ici pour glisser mon mon préfab dedans alors j'en ai pas donc je vais créer ici une variable public de type game object et je vais l'appeler player food le même nom que mon préfab mais c'est pas grave et ici donc maintenant ce que je vais faire je vais instancier euh, tout simplement mon préfab à partir de ce moment là donc je vais dire ici euh, bah, je vais définir un game object que je vais appeler geo de nouveau pour pouvoir ensuite modifier euh, sa taille hein. donc je vais instancier quoi alors le player euh, food à quel endroit bah ma transform .position et ensuite, euh, je vais prendre une quaternion identity parce qu'encore une fois, vous avez compris qu'ici, dans ce cadre de jeu, ça n'aura pas d'incidence du tout. Et ensuite, je vais modifier en fait tout simplement ici son Oups. Voilà, et je vais le définir à quoi Un new vector3. Et là, qu'est-ce que je vais passer en paramètre ben, Size star, tout simplement. Sur les trois valeurs. Donc maintenant, euh, ça devrait fonctionner. On va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Alors avant toute chose, il faudra que je modifie ici. J'attends mon GameObject ici qui est mon préfab Player PlayerFood. Et c'est parti, on y va. Donc là, je grossis jusque quand Donc, je suis à 0,6. À partir de 1, je vais pouvoir... Là, j'appuie sur W, rien ne se passe. C'est normal. Tant que je ne suis pas 1, je ne vais pas pouvoir ici euh, donner, euh, en fait, perdre de la masse. Là, je suis up. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne. J'ai bien perdu de la masse. Alors, par contre, ce que j'ai euh, oublié de faire au niveau de mon préfab Footplayer, c'est de passer en East Trigger. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ici vous pouvez voir, je suis bien à j'appuie sur ma touche, rien ne se passe, et à partir de ce moment-ci, tac, je peux me diviser et voilà, je perds masse. Donc ensuite l'idée ce sera de pouvoir le ramasser. Euh, on va voir comment on peut faire. Alors là, vous allez dire, on pourrait le faire. Il suffirait euh, par exemple de le taguer euh, food. Sauf que va se passer un problème. Tout de suite, vous allez voir. On va le régler d'ailleurs tout de suite. Je vais le faire. Donc, je suis ici bien avec mon player à la valeur que je veux. J'appuie sur W. Et là, j'ai perdu, euh, en fait, la masse que j'ai générée. En fait, mon player food a disparu. Pourquoi ben, On va retourner au niveau du code. C'est tout simplement ici dû à... Alors, hop Que... On Trigger Hunter, je mange une pastille. Comme je la génère à ma position, eh ben, je rentre dans le trigger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, euh, même si on n'utilisera pas ce tag -là, je pense par la suite, parce que quand il y aura d'autres joueurs, il faudra euh, dissocier en fait les variables, enfin euh, les food des food players pour pouvoir justement, parce que là, une food, vous aurez, vous aurez des points et vous allez grossir. Euh, une food player, il faudra aussi euh, tenir compte en fait, ça ne va pas être la même variation. Donc ça, je ne sais pas encore comment on va faire, on verra. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer, euh, une, utiliser un IE numérateur et une coroutine pour simplement donner un laps de temps. Donc je vais faire par exemple ici un IE Enumerator que je vais appeler euh, activate trigger. Et en paramètre, je vais passer un game object qui va être de nouveau Geo. Ici, je vais commencer tout de suite par faire un yield. Donc yield return new weight. Ah, pardon, new weight. Euh, oh là là, pardon. Wait for second. Et on va passer par exemple 0.2 float, ce qui va être très minime, mais qui va suffire. Euh, voilà, en théorie. Euh, et je vais faire ici geo.getComponent. Je vais ici aller chercher son Circle collider 2D. Et je vais passer son East trigger à true. Pardon, ce qui va me permettre d'avoir ici 0 de flotte de temporisation euh, pour euh, tout simplement, je vais l'activer, donc je vais le lancer ici, donc Start Coroutine Activate. Trigger, et en paramètre, je passe Geo, qui est mon GameObject, ici. Donc, il porte le même nom hein. c'est parce qu'ici, euh, la portée, pensez bien que pour passer d'une à l'autre, ici, Geo, c'est le GameObject que j'instancie juste au-dessus, et je le passe en paramètre, ici, j'aurais pu l'appeler euh, game euh, Geo2, Geo10, euh, euh, Pastille, tout ce que vous voulez, et là, évidemment, j'aurais mis Pastille. Donc, euh, voilà, ça devrait suffire, on va tester tout de suite, mais du coup, il va falloir, ici, euh, tout simplement... Alors le problème aussi qui va se poser, non, c'est qu'on ne va pas faire ça du tout. Parce que si je fais ça, je vais buter dedans si... Ouais, donc ça ne va pas aller. Donc ce qu'on va faire, au démarrage, on ne va pas mettre de collider. Et ici, au lieu de passer le East Trigger, on va mettre Enabled égale tout. Voilà. Ce qui devrait fonctionner beaucoup mieux. Donc on va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc je grossis, je grossis, je grossis. Alors évidemment, je vais prendre le player ici pour... Allez voir que je suis bien à 1. C'est parti, je suis à 1. Tac. Et là, on peut voir que c'est trop rapide. Donc on va mettre ici. Allez, 0,5 flotte. Je le génère bien, mais on voit que je le, le collider s'active avant que je me déplace. Évidemment, comme je ralentis. Hop, hop. Et là, ça fonctionne. Et je peux aller le manger ensuite. Alors après, à voir si on peut aller manger. Je ne pense pas que dans le jeu, on puisse le faire. Il faudra voir ça plus tard. Bon, là, c'est pas euh, le plus important. Le plus important, c'était de voir comment on pouvait perdre un peu de masse et donner à manger aux autres joueurs. Donc voilà. Alors, euh, bah, on va dire qu'on a déjà quelque chose qui est euh, assez sympa maintenant euh, pour pouvoir euh, bah, commencer à partir avec, avec une aide. Donc, ça va être une autre partie. Euh, on va laisser ça comme ça. Et on va maintenant euh, bah, voir comment on peut faire ça en multiplayer. Parce que euh, là, du coup, le jeu perd un peu de son intérêt arrivé ici, on peut maintenant bien se séparer, mais l'idée maintenant c'est d'être à plusieurs joueurs et pouvoir ensuite aller euh, récupérer ces pastilles différenciées, là je devrais grossir un peu plus qu'en mangeant des de pastilles, avoir des points euh, et tout ça, et, euh, et on va voir ça par la suite bon voilà, euh, ce tuto touche à sa fin, donc moi je vous dis à bientôt pour, un, pour la suite de cette série, en tout cas apparemment elle plaît, les premiers chiffres sont pas mal au niveau des vues, euh, continuez à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires et euh, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors surtout des likes et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous moi je vous dis à bientôt bye bye